Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo du Fab Lab Queue Atom. Alors déjà, merci à tous parce que déjà il y a plus de 75 vues de la première. Nous, on est très contents. Et puis euh, aujourd'hui, on va vous présenter un site internet. Un site internet qui permet de faire des aventures. Ça s'appelle codecombat.com Alors là, on voit quelques images de jeu. Alors parce que ça reste un jeu. Mais c'est un jeu où on va apprendre à faire du code. Alors, ce code s'appelle le langage du serpent. Code Python. Alors, le code Python, après, il sert à plein de choses. Hein. Aussi faire des jeux, des sites internet, euh, mais aussi contrôler des robots. Donc, quand le Fab Lab Coeur rouvrira ses potes, vous pourrez venir nous voir à nouveau pour poursuivre l'aventure. Donc Maintenant, on va aller du côté du portail magique, le fablabke.be où là, on a préparé toute une guilde pour que vous puissiez vous inscrire très facilement et participer avec nous à l'aventure. C'est parti Voilà, nous sommes arrivés au portail magique. Je vais maintenant vous présenter comment faire pour rejoindre Code Combat et faire... Quelques aventures épiques. Alors, il euh, y a un lien en dessous de la vidéo, dans la description, pour rejoindre l'article du Fab Lab que. Quand on arrive sur l'article, voilà, ça c'est l'article. Il y a un petit descriptif de ce qui vous attend. Et puis, une première mission. Challenge. Parviendras-tu jusqu'au level 8 du prisonnier Ah ah, parce que nous, avec les copains gobelins, on a parié que vous ne seriez pas capable. Moi, j'ai dit que peut-être le 5. Cracook, il a dit qu'ils n'arriveraient même pas au 3. Euh, et cric euh, lui, c'est euh, le gardien-chef, euh, il a dit que vous n'arriverez pas au niveau 2. Alors, voilà, on a tous parlé là-dessus. Moi, j'ai dit 6, peut-être, on verra. Alors, comment commencer l'aventure Donc, il faut, créer, il, faut, il faut appuyer sur Rejoins la guilde du Fab Lab. Alors, voilà. Clique dessus. OK. Pour l'instant, tout fonctionne bien. Ici, on voit bien qu'on est sur la guilde du Fab Que Atom. OK. Je vais continuer. Alors, il faut dire OK. J'autorise. Je vais continuer. OK. Prénom. Alors, moi, j'ai déjà essayé. Donc, il y a des choses qui vont apparaître automatiquement. Alors, crowd, il faudra marquer. faudra marquer aussi la dernière lettre de votre prénom. Un email, ce n'est pas obligatoire. C'est ça l'avantage. Comme on a créé une guilde, vous n'êtes pas obligé de mettre un email non-utilisateur. Alors, Krao le gardien, Krao le roi gobelin, Krao hmm, le gardien, super fort. Ah ouais, hein, tant qu'à faire, je préfère mettre un nom qui me plaît. Le mot de passe, alors le mot de passe, forcément, il faut le garder secret. Hein. Alors moi, je vous conseille de le noter aussi sur un papier, pour ne pas le perdre, après, parce qu'on oublie des fois. Alors moi, il y a un copain qui m'a donné un mot de passe, je ne peux pas vous le dire, mais qui est très facile. Alors, n'utilisez pas le même, hein, et puis je ne peux pas vous le dire. Hein. M, O, T, D, E, P, A, S, S, E. Bon, j'espère qu'ils sont pas entendus. Alors, voilà, j'ai tapé mon mot de passe. Alors, créer un compte. Ok. Alors, oh, wow. Ah, oh, qui vais choisir Alors, je ne sais pas, moi. Euh, je vais laisser la souris choisir pour moi Vas-y petite souris Tourne, tourne, tourne, tourne Hop. Alors, Gordon, ok Allez, on va sur Gordon Je suis prêt à jouer, oui, je suis prêt Ça charge, alors on vérifie Oui, je suis bien dans la guide du Fab Lab que Je peux changer la tête de mon bonhomme si j'ai envie Oh, je suis zéro Ah oui, oui, je suis bête Oui, ça commence, je viens juste de m'inscrire alors il faut que je fasse mes aventures pour l'instant, j'y fait rien du tout. Ah voilà le donjon. Oh c'est grand, c'est immense. Alors, avec les copains, euh, on s'était dit que vous arriveriez peut-être ici. Le huitième prisonnier, c'est l'objectif. Après, on verra. Mais si vous arrivez ici... Nous après, on va vous aider pour faire la, le reste du parcours. Enfin, vous aider. On mettra pas beaucoup de pièges, pas beaucoup de bastons. On sera gentil. Alors, la petite flèche jaune, elle est là pour vous aider. Je clique dessus. Elle vous dit toujours où il faut aller. OK, jouez. Objectif évite les pics. Ah oui. S'emparer du gemme. OK. Alors, le gemme, c'est les pierres bleues qu'on voit ici. On démarre. Attrapez le trésor. Ouais, ok. Ok, ça, c'est les méthodes qu'on peut utiliser. Pour l'instant, il n'y a que pour se déplacer. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres choses. Ok, et cliquez sur le premier, la première ligne. Ok, pas enfin, la ligne 6, là. Alors, je vais vous expliquer une ou deux choses. Parfois, il y a des choses en anglais et qui ne sont pas traduites. Et puis, parfois, il y a des choses en français. Ici, ici les, euh, les commentaires qui sont en bleu sont toujours en français et prenez tout le temps le, le temps de les lire. Ça, c'est important parce qu'elles vont pouvoir vous donner beaucoup d'aide. Et en parlant d'aide, il y a quelque chose d'autre aussi qui va vous aider. C'est ici, aide. Aide. Pour chaque petite mission, ça vous explique ce que vous devez faire si vous n'avez pas bien compris. Ici, on doit aller là-bas. Il nous explique des bases aussi sur les, les commandes, etc. etc. Alors, bon, premier, ok. Alors, je mets en ligne 6. Alors, héros, oh, il y a une liste, ok. Alors, il est déjà arrivé à droite et il faudra qu'il aille en bas. Alors, si je me souviens bien de mon anglais, Down Ok. On va faire exécuter. Oui Ok, alors la suite. Euh, left, c'est gauche. Right. Ok. Exécuter. Yeah J'ai réussi ma première mission. Enfin, il y a... Eh yeah. Terminé. Super. Alors, j'ai suis réussi à la première mission, c'est normal. Hein c'est mon donjon. Hein Je vous le rappelle. <rire> Et donc ici, deuxième mission, on va la faire. Mais non. <rire> on va pas faire la deuxième mission. On va pas tout vous montrer non plus. C'est à vous d'avancer. Ça est jusqu'au niveau 8. Et puis avec les copains, on revient vous voir la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. C'est un peu loin, hein, dans quelques jours, pour voir où vous en êtes. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur l'article du Fab Lab Queue. Et si vous êtes vraiment perdu aussi, vous pouvez nous envoyer un mail sur info.fablabque.be ou même dans l'article. En commentaire, vous nous dites Ouais, ça va pas, je suis perdu. Alors déjà, nous, avec les copains gobelins, on va faire. <rire> et puis après, on va vous aider un peu quand même. Allez, bonne aventure. Et puis, à bientôt